Derrière les toits blancs le soleil qui descend Et change lentement l'ombre de l'hiver. Devant les vitrines éteintes, la tête dans les épaules, Tu marches dans les courants d'air. Demain comme hier. flaque d'huile, des papiers gras Il n'y a plus que la rue dans la rue le froid Un chien qui flaire une chienne Alors tu penses à tes problèmes Sous le réverbère en l'air Qui éclaire un peu l'hiver De l'hiver Demain, demain comme hier Demain comme hier Un chat qui miaule sous une bagnole Un autre qui guette dans un soupirail Un bidon qui revient sans arrêt Comme une obsession, une affiche hachée Des poches trouées les doigts congelés Presque minuit, tes semelles glissent Mais tu sais pas à qui te raccrocher Et même qui appeler Un bruit de sirène du côté du cimetière Une envie suicidaire dans un hangar désert Tu vas rentrer là-bas et t'allonger dans le froid Demain, demain comme hier Sur un sommier solitaire Comme yeah. hier.